J'ai au poignet depuis plusieurs jours maintenant la nouvelle Garmin Venue 2. Vous savez la nouvelle édition, la nouvelle version de la Garmin Venue 2 qui a été pour moi une des meilleures montres 2021. Cette Garmin Venue 2 plus intègre plus de fonctionnalités Smart. On va voir dans cette vidéo la différence entre la Garmin Venue 2 et la Garmin Venue 2. C'est parti Commençons simplement par évoquer les différences de prix entre la Garmin Venue 2 et la Garmin Venue 2+. Vous le savez, je vous l'ai dit durant l'unboxing de la Garmin Venue 2+, cette édition démarre à 449,99€. C'est le prix pour le format avec bracelet en silicone. Il y a aussi une édition avec un bracelet en cuir qui monte à 499,99€. Pour rappel, au lancement, la Garmin Venue 2 était disponible à 399,99€. Dans sa version avec le bracelet en silicone et 449,99€. Dans sa version avec le bracelet en cuir. Actuellement, la Garmin Venue 2 et la Garmin Venue 2S, hein, je vous rappelle que j'ai fait un comparatif entre les deux, et c'est surtout au niveau de la taille, et il y a une petite différence au niveau de l'autonomie, mais ces deux versions, qui sont sorties l'année dernière, ont actuellement 50 euros de réduction. Vous le trouverez donc sur le site officiel de la marque, la Garmin Venue 2, à 399,99€, soit 50 50€ de moins qu'une Garmin venue de plus. Au-delà de ça, vu que la Garmin venue 2 est un peu plus ancienne, hein, elle est quand même très récente, vous pouvez quand même parfois la trouver en réduction sur d'autres sites, mais ça ira pas plus bas que 350 350€. On a donc une différence de 50 50€ entre les deux versions, alors laquelle choisir d'abord parlons du design ça va être un critère pour moi très important pas au niveau du design en tant que tel mais au niveau des dimensions des montres car vous le savez la Garmin Venue 2 était l'édition un petit peu standard à la base avec un cadran de 45 mm et la 2S était l'édition plus compacte avec un cadran de 40 mm entre 40 et 45 mm il y a quand même un écart Aujourd'hui, la Garmin Venue 2 Plus s'intègre au milieu, entre les deux, avec un cadran de 43 mm. C'est la même taille de cadran qu'une Garmin Venue première du nom. Et cette taille de cadran est un peu plus universelle parce qu'elle va convenir à des poignets plus gros et des poignets plus fins. Le critère numéro 1 dans le choix de comparaison sera donc de choisir la taille de la montre qui vous correspond. Bien entendu, regardez après, il y a quand même d'autres critères et d'autres fonctionnalités qu'il y a sur la Garmin Venue 2+, qu'il n'y a pas sur les autres éditions. Mais déjà, si vous avez un tout petit poignet et qu'il vous faut un cadran de 40 mm, ce sera obligatoirement la 2S. Mais 43 mm, c'est vraiment hybride, ça va aller à beaucoup, beaucoup de personnes. Je vous rappelle que sur mon Discord, je vous avais fait, dans la section choix taille montre, euh, un tableau récapitulatif avec mes conseils au niveau de la taille de votre poignet, vous prenez un petit mètre ruban, vous faites la taille de votre poignet. Je vous le raffiche là mais avec ce tableau, vous aurez à peu près la taille de cadran que je vous conseille par rapport à la taille de la circonférence de votre poignet. C'est donc la première différence, la dimension car la Garmin venu de plus, un cadran de 43,6 par 43,6 mm et une épaisseur de 12,6 mm. Avec un poids de 51 grammes On m'a demandé dans un commentaire de l'unboxing Est-ce qu'elle était légère Globalement elle n'est pas très lourde On est quand même sur une montre de 43 mm de cadran. On est très loin d'une Phoenix 7, d'une Phoenix 6 Voilà des grosses montres cardio GPS Mais elle est quand même plus lourde qu'une Garmin Venue 2 Car la Garmin Venue 2 mesure elle 45,4 par 45,4 mm Avec une épaisseur de 12,2 Et un poids de 49 grammes Vous allez me dire est-ce que 2 grammes ça se ressent Pas du tout Mais au-delà de ces 2 grammes ce que je voulais dire plus lourd que la Garmin Fenu 2, c'est qu'elle est quand même plus compacte la 2+, et elle pèse plus lourd. Autre critère qui va pouvoir changer bah, la, le design qui aura sur votre poignet, c'est la taille du bracelet. La taille du bracelet de la Venue de Plus est un bracelet de 20 mm, 20 mm de largeur. Alors que sur la Venue 2, c'est du 22 mm et sur la Venue de s c'était du 18 mm. Sinon au niveau des matériaux, on sera pareil sur les montres. Au niveau de la qualité, on sera aussi pareil sur les montres. La qualité du hardware, hein, je parle bien entendu du de fréquence mètre etc, etc. Mais regardons la dernière différence qu'on aura sur la Garmin Venue 2 Plus. Car oui, il y a une différence qui se remarque ici. C'est que la Garmin Venue de plus a un bouton en plus. C'est peut-être de là où vient le sigle plus. Car oui, cette Garmin Venue de plus a des nouvelles fonctionnalités. Notamment la possibilité de lancer l'assistant. Là, ça va être par exemple Siri parce que je suis sur mon iPhone. Et ça va permettre de parler à Siri directement avec la montre. Mais ce bouton qui va permettre en gros de se faire goûter par la montre est nouveau. Car il n'était pas disponible sur les anciennes éditions. Et vous allez le voir pourquoi. Parce qu'il va amener de nouvelles fonctionnalités. Autre chose plutôt sympa aussi sur la venue 2+, ça va être son affichage. Oui, on est sur un écran de 1,3 pouces AMOLED 416 par 416 pixels. C'est le même écran que sur la venue 2. C'est-à-dire que le cadran est plus petit et l'écran est de même taille. Donc on aura vraiment une belle impression et un beau rendu. Bien entendu, l'écran de la Garmin venue 2 S était plus petit. Je vous laisse aller voir mon comparatif pour avoir plus d'informations là-dessus. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Oui, on va avoir les mêmes bases entre les deux montres. En gros, tout ce qu'il y a sur la Garmin Venue 2 sera repris sur la Garmin Venue 2+. On aura une étanchéité de 5 ATM, on aura le GPS intégré, on aura le capteur de fréquence cardiaque, on aura l'ABC, on aura le suivi de sport, le NFC, on aura l'ANT+, le Bluetooth, le Wi-Fi, la possibilité de stocker des musiques, Jusqu'à 650 morceaux et la compatibilité iPhone et Android. Du coup au niveau des caractéristiques techniques on sera pareil sauf les nouveautés qu'il y a sur la 2+. Et dans ces nouveautés il y a une nouveauté bah, qu'on attendait tous sur la venue 2 et on disait c'est dommage. Ou alors qu'on attendait tous sur la venue 1. C'est le microphone. Doté d'un microphone et d'un haut-parleur la Garmin venue 1. De plus, ça va vous permettre d'avoir toutes ces fonctionnalités vocales, c'est-à-dire la réponse aux appels, notamment. Ce qui est vraiment une fonctionnalité smart qui manquait sur la 2 pour les gens qui veulent des fonctionnalités smart, bien entendu. Au-delà de ça, on va pouvoir du coup contrôler l'assistant vocal. Ce n'est pas un assistant vocal intégré sur la montre, par exemple Google Assistant ou autre, c'est vraiment le fait de pouvoir parler à notre téléphone. Donc ça veut dire que ça va être compatible avec un iPhone ou un Android. Et ça veut dire que par exemple, même sur iPhone, je vais pouvoir dire « Envoie un message à Panacotech. Bonjour, comment vas-tu » On pourra donc parler directement à Siri et envoyer des messages directement depuis la montre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir, via l'interface, une réponse au SMS, comme on pourra avoir sur une Apple Watch ou sur euh, une euh, Wear OS, mais vous allez pouvoir voir une notification de message sur votre montre. Par exemple, Panacotech m'a envoyé ce message. Vous allez pouvoir activer le voice control et dire bah, « Envoie un message à Panacotech » disant « Tac, tac, tac, et la réponse de votre message. » Siri ou le Google Assistant vous parle directement de variable à la montre donc il veut dire est-ce que vous voulez que j'envoie ça etc comme si c'était des écouteurs et donc vous allez pouvoir du coup répondre c'est... Très intelligent moi je trouve ça très intelligent parce que ça permet d'avoir une réponse aux sms un petit peu vous savez en passant par la fenêtre pas en ouvrant la porte avec vraiment une interface pour répondre aux sms envoyer des smiley etc mais vous allez avoir cette fonctionnalité c'est bah, moi c'est du voilà c'est surprenant et c'est très très intelligent je trouve parce que en gros ça vous permet juste de parler à votre téléphone et vous allez pouvoir du coup envoyer les sms via la montre bien entendu sans téléphone vous pourrez rien faire mais vous l compris mon enthousiasme pour ce modèle et vraiment je trouve que Garmin a fait très très fort pour finir avec une petite différence, qui bah, peut faire la différence, ça va être au niveau de l'autonomie. Officiellement, la Garmin Venue 2 Plus a une autonomie de 9 jours, contre 11 jours pour la Garmin Venue 2. Donc on aura 2 jours en moins, je vous dirai lors de mon test, là, vraiment la différence. Mais ça va être un petit revers de la médaille, lorsque vous allez utiliser bah, ces fonctionnalités de réponse aux appels, etc., etc. Ça va consommer plus de batterie, mais on reste quand même à au moins une semaine. Ce qui est complètement dingue pour une montre qui permet d'avoir un bon suivi sportif un bon suivi de santé, répondre aux SMS, même par la fenêtre, et avoir des fonctionnalités de musique. Je vous refais un petit topo sur les fonctionnalités qui sont présentes sur les deux montres, et après, je vous dis laquelle choisir. Alors, alors, alors, je vous rappelle un petit peu les fonctionnalités qu'on avait sur la Garmin Venue 2 et qu'on a du coup sur la Garmin Venue 2+. Bien entendu, il y a mon test de la Garmin Venue 2 qui est déjà disponible. Vous êtes beaucoup à l'avoir regardé. Mais on va avoir une montre du coup avec un très bon suivi sportif, un très bon suivi de santé. Vous allez avoir bien, bien entendu le suivi cardiaque, l'oxymètre de pouls. vous allez avoir un suivi de sommeil avancé. Vous allez pouvoir stocker de la musique depuis Deezer, Spotify ou même Amazon Music il y aura un suivi de respiration, un suivi du cycle menstruel, un suivi de l'hydratation un suivi du stress bref c'est super complet. vous allez même pouvoir avoir des programmes de musculation avancés des exercices animés sur l'écran et la possibilité voilà, de créer des entraînements directement et de les apporter sur votre montre ou même d'apporter le coach, la seule fonctionnalité qui est vraiment encore manquante sur la Garmin Venue 2 et la Garmin Venue 2 plus c'est le suivi d'itinéraire je pense que bah, dans la liste de ce qui manquait de la Garmin Venue 2, il y avait la réponse aux appels, la réponse aux SMS et le suivi d'itinéraire. Là, on a quand même ajouté sur la Garmin venue de plus fonctionnalités de voice control comme je vous le disais la réponse aux sms via, le, via google ou siri et euh, la réponse aux appels c'est déjà féerique mais s'il y avait eu en plus le suivi d'itinéraire c'est à dire peut-être l'utilisation d'une application ben, enfin du suivi d'itinéraire qu'on peut retrouver sur l'application garmin ou sur le site garmin vous savez je vous l'avais montré euh, lors de mon test de l'instinct je crois ou de la phoenix 6 vous allez pouvoir aller directement sur le site garmin et créer un itinéraire sportif c'est à dire voilà je vais passer par là en vélo etc je vais passer par là à pied et les importer sur les montres Ça à dire que tout l'outil est prêt, l'outil est très fonctionnel, l'outil est parfait, mais il n'y a pas l'apport sur la venue 2 et la venue de plus. S'il y avait eu ça, mamma mia je pense que c'était vraiment la meilleure montre qui allait prendre la santé, le smart, le sport, combiner tout ça et être vraiment parfaite, ça, ça aurait été la meilleure montre 2022 pour tous ces critères. Mais c'est encore manquant. Donc, on verra sur mon classement 2022, je pense que avec toutes les montres qui vont sortir là, enfin euh, il y a encore plein de montres qui sortiront on va se faire plaisir cette année. Alors maintenant, laquelle choisir Laquelle choisir, La question, va être assez simple, hein, on va pas se mentir. Il y a quelques fonctionnalités en plus sur la Garmin Venue 2, notamment liées au microphone et au haut-parleur. Si vous avez le besoin de répondre aux SMS, de répondre aux appels, eh ben, vous partez sur la Garmin Venue 2. Si vous n'avez pas ce besoin et que du coup, vous, ça vous permettra d'économiser au moins 50 euros, vous pouvez partir sur la Garmin Venue 2. Bien entendu, pensez à la taille de la montre, hein, parce que quand je dis la Venue 2, c'est peut-être la Venue 2S mais pensez-y, vous économiserez aussi un peu d'autonomie avec la Garmin venue 2, vous économiserez de l'argent, de l'autonomie, après c'est vraiment à savoir si vous avez besoin de ces nouvelles fonctionnalités. Personnellement je partirai sur la 2+, sans hésiter mais on, on est quand même sur des montres qui valent cher, hein. je disais ce serait la meilleure montre connectée euh, s'il y avait eu le suivi d'itillard en plus et même ça va être peut-être une des meilleures montres connectées 2022, mais on reste quand même sur une montre à 400 euros. c'est à dire que c'est pas comparable avec des montres à 100, 150 euros, ça va vraiment dépendre du budget, là on est sur un budget comme une Apple Watch et donc ce serait de savoir si ça vaut le coup par rapport à une Apple Watch ou bien entendu sur du Wear OS, une Samsung mais même la Samsung maintenant elle est, elle est bradée, Samsung Galaxy Watch 4 vous l'avez vraiment pas cher, donc c'est à vous de voir en fonction de votre budget en fonction de la taille de votre poignet, en fonction de si vous avez besoin de ce micro et de ce haut-parleur mais moi j'adhère complètement à cette nouvelle édition, merci Garmin de l'avoir sortie. Voilà, les amis, pour mon comparatif entre la Venue 2 la Venue 2+, en attendant la prochaine vidéo, en attendant le test de la Garmin Venue 2+, qui arrive très vite, Garmin Venue 2+, il y aura certainement la Phoenix 7, l'Epix 2, qui vont être testés sur la chaîne, et je risque aussi d'enchaîner sur d'autres marques de monde cardio GPS, parce que, voilà, en ce début d'année, c'est ça qui sort. En attendant ces vidéos, vive à fond, vivez high-tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.